Et là donc on a Quoi donc 3 4 perles. Nous avons évidemment frisson pour le personnage On est dans la nouvelle map Désormais plus dans le PTB Map incroyable L'une des plus belles jamais vu de tout l'univers je vais à l'opposé parce que ce qui est important c'est quand même de ne pas euh, verrouiller une zone en euh, condamnant les accès et en réparant euh, trop de moteurs dans la même zone ça c'est vraiment le truc à éviter j'aimerais bien courir une zone avec euh, des têtes de bénédiction des de bénédiction pour rappeler ce que c'est c'est euh, le nouveau gameplay avec euh, les survivants qui consiste à influencer Ok. A influencé des totems. Donc, c'est arrivé avec le chapitre d'Halloween de Michael. On bénit un totem et ça attribue à ce totem une zone d'effet. Alors, nous avons pour l'instant et à ce jour, maintenant, avec le nouveau chapitre, trois bénédictions. Nous avons la première bénédiction qui consiste à donner, octroyer la compétence de soins, prophylaxie pour ainsi dire, pour les connaisseurs. Dans la zone, évidemment, ça donne un boost de vitesse pour celles et ceux qui sont dans la zone et euh, qui ont déjà de quoi soigner. Deuxième bénédiction, ça permet de cacher les auras, ce qui est hyper stylé. Et ça cache aussi les arafluents, ce qui est doublement stylé. Et là, nous avons une troisième bénédiction qui est apparue, qui est un genre de duplicata de la compétence indéfectible une compétence de bille qui consiste à se relever en état critique en récupérant en régénérant donc les trois ensemble une fois qu'on a un ou plusieurs euh, euh, talents de bénédiction quel que soit le nombre de bénédictions dont on dispose une fois qu'on bénit un totem ce totem a les bénédictions qu'on possède. Qu On n'est qu'une seule bénédiction, deuxième, deux ou trois. Donc là, j'en ai deux. J'ai celle de la dissimulation. J'ai le soin. Ok. Et là, elle me voit là, ici. Est-ce que je vais grider Ok Mauvaise idée de grill. Non. Ok, là j'ai ma compétence. De, Oh là J'ai une compétence qui n'est pas une compétence de soin, qui n'est pas une compétence de dead hard. Et qui est totalement une compétence euh, de boost, de vitesse, une fois qu'on prend un coup. C'est un genre de dead hard, hein. Euh, D'habitude, quand on prend une... Voilà. C'est compliqué. Ouais, elle sûrement, ouais, sûrement. Oh, yeah, yeah, yeah. est sûrement... Est-ce que je le temps Est-ce que je vais avoir le temps, que je avoir le temps Non Oh, Elle a bien joué. Je, je l'avais... Je croyais qu'elle était derrière moi. Elle a bien mindé, pour le coup. Parce que je pensais vraiment qu'elle était derrière moi. Quand j'ai vu les corbeaux positionnée derrière moi au niveau de la cabane, je me suis dit qu'elle était là-bas. Ce qui n'était pas du tout le cas. Elle l'a positionnée, parce que c'est la nouvelle tueuse, elle peut positionner des corbeaux qui peuvent partir et toucher, affecter les survivants. Et elle avait posé au niveau de la cabane, de l'entrée de la cabane, et elle avait fait le tour, ce qui m'a induit en erreur. Et ce qui était genre très bien vu pour le Elle a peut-être même pas fait extraire. Ok, ah, je viens, je vais être soigner.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 Ok. La grille de moteur milieu, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il si était été réparé. Mmh, ok. Elle a désenchanté. Enfin, à voir avec Mylène Farmer, mais elle a désenchanté le. totem. La vaille est très stylée. Et là, donc, euh, j'ai la perque du nouveau. Surion. Qui est pas un. Euh, Dead arbres Qui est un boost de vitesse quand on se prend un. Un hit. Alors, avantages et désavantages. Avantages. C'est surprenant, ça permet de mettre un peu de euh, distance supplémentaire avec. Ok. Oh ouais, ok, la bascule du coup obscur. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais non Ok. Oh C'est bon là ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle m'a attaqué moi alors que j'étais derrière elle et que... Ah c'est quand même assez fourba ce qu'elle a fait. Elle a posé parce que... Avantages et désavantages. La nouvelle euh, tueuse. Hein. La Nouvelle Tuiseuse peut disposer un point un peu comme le Cénobite de départ pour faire partir ces euh, corbeaux. Si on est trop proche de ces corbeaux, on se prend un hit. Si on est euh, trop éloigné, on se prend euh, un genre d'aura qui donne euh, un genre de signal, de localisation, de positionnement sur où on se trouve. Merci Cholet, merci beaucoup pour les 5 mois. à poil gris. Il y a un mot en trop, non Merci beaucoup, Chalet. Très grand merci à toi. Oui, j'ai pris le corbeau de l'autre, exactement. Petite question, est-ce que le jeu a un mode training Oui, il a un mode euh, contre un, une IA, ce qui n'était pas le cas au début du jeu. Ce qui n'était pas du tout le cas au début. Il est plutôt pas mal foutu, en fait. Plutôt pas mal foutu. Farmer le items Euh pas si on peut appeler ça Farmer, hein. Très honnêtement. Je pense qu'il euh, y en a un qui suit Donc le mieux, ce serait quand même d'aller réparer le moteur. Il y a un truc dans ce boulot. là Oh là Elle est là, elle surveille le moteur. Ouais, elle est en train de le suivre. On va se mettre là. Et ce moteur -là a déjà été réparé. Euh, que dis-je Oh là là Wow, wow, wow, wow. c'est bien, c'est tellement hyper stylé, les deux totems, là, parce qu'on on laisse pas de traces d'éraflure, donc il va avoir tendance à, à surveiller totalement les, euh, les moteurs. Alors, on n'a pas d'aura de terreur, on n'a pas de, de zone d'éraflure, de là, ici. Ok. On ne reste pas là. La map est très, très belle. Ok, ok, on ne reste pas là. On va réparer vite les moteurs. Vite, vite, vite, vite. vite, vite, vite. Bah, les totems changent de place. Hein, vraisemblablement. Ils ne sont pas euh, totalement toujours euh, au même endroit. C'est un peu comme la trappe. Sur la trappe, pour le coup. La trappe bouge. Sinon, il serait trop facile de mémoriser. On va avoir à... Me suivre, elle va pas faire ça. Non, elle va céder. De... Voilà, il faut que je repousse les corbeaux. Voilà, je suis caché. Bien, ça, c'est une tueuse qui est euh... en fait, elle est pas difficile à jouer en soi. Ce sont ces subtilités sur, euh, sur la map et en interaction avec les survivants qui sont à mémoriser ou à apprendre. Et ça ne marche uniquement qu'avec la pratique. Par exemple. Et déjà. Mais pourquoi elle fout des hits comme ça Ah ok, c'est juste par hasard. Très bien. Vous avez des hits à la. Au moteur. Par exemple. En plein chase, tu sais un peu mieux comment disposer des attaques et des corbeaux uniquement en jouant. Ok, la RNG place les deux. Porte là-bas. Moi, je suis comment Moi, je suis plutôt survivant ou tueur. Oh, je joue les deux. Je joue les deux. Par contre, euh, autant je joue plein de styles différents en tant que survivant avec différentes perks, autant en tant que tueur, j'ai quand même mes petits. Euh, favoris, on parle pas de pilosité ok les moteurs eux par contre ne bougent pas de masse ok elle a mis un hit c'est main ok bah, de toute façon, il faut jouer tueur et survivant pour être meilleur tueur ou survivant. Faut faire les deux, faut faire les deux. Faut absolument faire les deux. Très bien. Qu'est-ce que c'est Oh bien, ça. Hein? Je vais quand même ouvrir la porte. Bon, il envoie ses corbeaux pour savoir qui ouvre quoi comme porte. Ah, il va relancer ses corbeaux dans quelques secondes. Allez, vas-y, quand tu veux. Voilà. Ok, il est là. Très bien. What a... Mais qu'est-ce que tu fais Mais non, oh là là. Mais c'est tellement pas joli, joli, hein. Ok, on va essayer de le récupérer. Ouais, ouais, ouais. Bah, elle se soigner. Est-ce qu'on va pouvoir le sauver, l'autre une idée, hein. Sachant qu'elle l'a éloigné. Elle l'a éloigné. Hein. Bon, bon, bon. Pas de PS bon. Bah, tu sais pas, hein. Franchement, tu sais pas pour le coup. Il est où mon totem ah, C'est de l'autre côté Non. Ok. Ah bah oui. Oh Bah oui, mais la, la camp, c'est génial. Et là, le désavantage avec ma perc. C'est que je peux pas donner un petit coup de démarrage comme avec le dédard. Oh, c'est bon ça. À ma vue, là. Ouais, désolé. Hein. Ouais ah bah ouais bah ça certainement rien Oh attends Elle s'est fait t'aider là non Ou je rêve oh, on était en Sans le vouloir Attends j'arrive Vas-y bloc Vas-y bloc Elle est où là Ouais là-bas Vas-y Vas-y Mais non mais je suis bloqué par un buisson de ces morts sans deck Vraiment Ah non Je te là en mode, je te protège, je te protège Mais en fait, c'est pas juste je te protège, c'est que... <rire> Parce que je t'ai bloqué par un buisson, le fameux buisson bloc. Oh elle est Hop là Ok. Ça ok, elle est montée, oh bien ça, ça c'est bien Ils se sont soignés, non mais franchement le buisson qui te bloque. C'est pas n'importe quel buisson hein, c'est vraiment un buisson gentil. Ok, il va falloir y aller euh, les enfants là. Franchement on a vraiment réussi le sauvetage de notre life là, on a sauvé vraiment les Les buissons là gars. Ouais. Allez go, alors, maintenant on va falloir y aller les enfants. Hein. Non franchement, alors abonne-toi Ok. Abonne-toi. Mm, Abonne-toi. Ok. Bonjour. Ok, t'es blessé. Ah ok. Ah mais... Mais tout, t'es blessé là. Déjà bah, Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait en fait Voilà. Oh Elle est un peu bourrine. <rire> Est-ce que pour remplacer la clé, on mettrait pas, je sais pas, un truc pour compenser en sorte de creuser des tunnels. Euh, je sais pas, une cuillère par exemple. Wow! Ah petit, M1 Ok, ok, ok. On est pas trop mal joué. Hein. On est pas trop mal joué. Les loops, la gestion des loops est complètement différente. Voilà c'est bien ça. Bon Non Mais la réparateur J'étais là en mode... Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là Mais toi, ici, mais c'est... T'es pas un collègue Qu'est-ce que tu fais là T'es beaucoup trop... Haut, hein ah non Le réparateur qui... Est-ce que vous avez vu le truc Moi, je me suis retourné en mode, mais... Mais attends... Qu'est-ce que pourquoi? <rire> ouais, elle, elle joue plutôt bien. Hein. Franchement, elle joue plutôt bien. Ça fait plaisir. Elle, elle joue plutôt bien. Hein. C'est un, un genre de génie. Hein. Mais <rire> ça me fait trop rire. J'étais en mode <rire> Ah non, mais le réparateur, il a carré. Hein. Il a complètement carré, le, le réparateur. Allez, carré, carré, carré, carré. Oui, oh ça va, hein. On sait qu'elle a réparateur. On le sache, on On a fait trop rien. C'est que code à Elle a 1, elle a 2, elle a 3. On dirait que Adams. Ok. Alors on va faire les moteurs, là, ici. New map, pourquoi Bah la nouvelle map, elle est là maintenant. C'est le Nice. Pour aujourd'hui. 17h. Tu as le coup devant hein. toi. Tout est sorti, hein, là en fait. Hein. Elle est vraiment giga bien là. Je trouve, en plus, pour le coup... Euh, là, c'est plus de la sensation personnelle, a hein. eu Hawkins e. qui a disparu. La map avec le DLC le Stranger Things. Eh bien, très nettement, ça rattrape. Qu'est-ce que tu veux On aurait pu euh, grid le truc. Oh Ah <rire> Le chafouinage est en cours le bon combo, le bon combo. Franchement le bon combo. Franchement le bon combo hein. GG elle. Elle a 2-3 euh, deux, trois, deux, trois trucs bien sentis là. La zone d'influence là, ouais. On va réparer ce qu'il doit être. Parce qu'on était. Alors, ce qui est dingue. Ok. Je vais. Je vais y aller du coup. Non. Allez, go Mais non. Trop court, jeune homme. N'a Tu m'as vu monter ou pas Oui Au secours Mais arrête, c'est fou ça Oh Pfff ah Je fais ce que je peux, hein J'ai fait ce que j'ai pu Finissez vos foutus moteurs Merci Un Très bien Un deuxième, là, ça serait bien. Viens un cuicui, mais oui Arrête Franchement, là, c'était un peu, un peu stressant, là. Et J'ai fait trop le loop au même endroit. J'aurais dû peut-être apporter euh, un peu de fantaisie dans mon loop. C'est pas délicat mais.. Euh... Franchement On peut le faire On va le faire Deux fronts contre elle ça peut être intéressant. Pourquoi deux fronts na, na, na, na. Na, na, na, na, Ok. Bien. Mmh. Non, j'ai pas de soins. Oh là oui? Attends. Ok. <rire> Franchement, si elle a vocation d'infirmière, on est mort tous les trois. Bon, hein. ça va. Ça va. Moi, je me cache. De front, ça fait 4 sourcils, absolument. Mais est-ce qu'on est obligé d'atteindre ces extrêmes-là? Pour le coup Non. On va tenter l'impossible. Elle va pas regarder contre le mur. <rire> les gens qui sont arrivent, les gens qui arrivent sur le live la prochaine, la première fois, et qui font, mais attends, c'est quoi ce, ce strat <rire> Quelle est donc cette sorcellerie Vas-y, <rire> mais attends là, le... c'est vraiment un, un skill de DVD. C'est vraiment une astuce du jeu. Mon cher, ouais et ouais. Oh là, oh Au secours Elle est sur Georges. De buisson d'invisibilité. Où oh, sont les autres moteurs Je sais pas si on s'est coincé. Hein. C'est féroce oh, Ok. Alors là, je sais pas où sont les autres moteurs. On a un moteur là, est-ce qu'on s'est coincé comme des courgandins Est-ce qu'on a fait ça ah, ok, on va suivre les euh, les corbeaux. Attends mais il est là-bas, euh, il faut que quelqu'un l'a sauvé là Le pauvre Pauvre Georges c'est que j'y vais mais je suis p3 est ce raisonnable ouais, c'est pas du tout raisonnable oh, ok ah, là on est foutu s'il n'y a rien qui se fait là je vais bien venir te chercher mais sais quoi j'espère que tu fais un truc euh... ok mais non, bah, tu as de la panique, petit euh, tueur. Ok, on a deux moteurs qui sont tellement proches, là, en fait. On a deux moteurs qui sont méga proches. Moi, je vois bien comme totem bénédiction, euh, à l'avenir, apparaître, genre, une zone de silence, par exemple. Genre, tu peux euh, sauter, par exemple, euh, par-dessus euh, des palettes. Voir... Des fenêtres Ok Je vais Oh Attends C'est bon ça, le DS qui va peut-être changer la donne Ça peut peut-être changer demain. Hein. Le DS qui a fait gagner le temps ultime. Pareil pour le totem de discrétion. Là-haut. Ah, ok. Je sais pas qui fonce où, là. Ok. Et là, on va essayer de. De le protéger Non Ok, on peut pas. Il est parti loin, il le veut, il le veut, il le veut absolument, regardez. Il est en train de le suivre. L'autre, il est foutu. Hein. Il est en P3. Ouais, là-bas. C'est mort. Oh Non, trop tard. Dommage Dommage, dommage, dommage. On et puis, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas Et il euh... Une quoi. Et c'est pas grave, ça sort plutôt bien par rapport au danger que c'était. Je vais me cacher au cas où. Très bien, c'est pas mal ça. Ah, bonne toi, euh, toi, toi aussi. Euh, toi aussi. Ok, très bien.